Bonjour, comment vous appelez-vous Alors moi, je m'appelle Jade. Mon rôle chez Fortprof, c'est de m'occuper de la partie communication et marketing. C'est-à-dire que j'ai plusieurs objectifs, mais les, les deux principaux, c'est de pouvoir donner toutes les informations de manière très claire et précise aux candidats qui souhaiteraient présenter le concours et également de pouvoir euh, rendre compte de tout ce qui se passe au sein de la préparation Fort-Prof euh, auprès de notre communauté de stagiaires fort-profiens. Alors une journée type chez Fort-Prof, euh, c'est une journée active. Dans tous les cas, c'est assez diversifié, donc je ne vais pas avoir euh, de journées euh, qui se ressemblent trop toutes les unes les autres. Mais euh, grosso modo, euh, j'arrive donc pas trop tard au bureau, évidemment en temps que tout le monde. Je fais un tour, euh, un gros tour sur les réseaux sociaux pour savoir un petit peu ce qui s'est passé depuis la veille au soir, si les publications qu'on a postées euh... Générer des questions, des réactions, euh, donc les réseaux sociaux. Ça va être aussi euh, vérifier qu'on ait euh, bien programmé tous les mails qui doivent partir euh, aux, à nos stagiaires. Ça va être euh, vérifier que notre site internet est bien à jour par rapport aux directives ministérielles. Vous savez qu'on travaille beaucoup euh, en étroite collaboration avec tout ce qui se fait sur euh, tout ce qui est posté sur euh, le site de l'éducation nationale. Donc s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveautés, qu'on soit bien au clair de tout ça et mettre à jour tous nos contenus de communication, Donc, ça va être aussi nos plaquettes papier, nos flyers et autres documents qui pourraient être envoyés à nos stagiaires. Un mot pour décrire Fortprof. prof alors il y en a beaucoup qui me viennent en tête, mais je pense que le principal, c'est bienveillance. Bienveillance parce que, euh, parce que toute l'équipe, que ce soit ici au bureau ou, euh, ou alors au sein de tous nos professeurs, il y a beaucoup de bienveillance auprès de nos stagiaires parce qu'on sait que c'est une préparation qui peut être intense et parfois euh, bah, forte en émotion parce que le concours est exigeant. On sait qu'on a beaucoup de stagiaires qui, euh, qui se lancent dans une reconversion professionnelle, donc on a besoin quand même de les accompagner dans cette nouvelle aventure, donc beaucoup de bienveillance à, à cet égard. Et également, euh, moi je constate beaucoup de bienveillance au sein de la communauté Fort-Prof. Les stagiaires entre eux sont très euh, solidaires, ils se soutiennent beaucoup et, et souvent ils s'encouragent se, ben ils se, ils tout au long de l'année. Donc vraiment, bienveillance, c'est le mot qui caractérise FORPROF. Un message pour nos stagiaires, je dirais euh, foncez foncez si vous avez envie de devenir professeur des écoles, souvent c'est une vocation qu'on a, c'est une envie qu'on a parfois qu'on a mis de côté pendant quelques années, mais qui est en nous, enfin on se décide à y aller parce que voilà, la vie qu'on mène ne nous convient plus, l'activité professionnelle qu'on a ne nous convient plus, moi j'ai envie de vous dire foncez, que vous ayez quitté les bancs de l'école depuis plusieurs années, que vous, soyez, que vous ayez une vie très active, que vous pensiez ne pas, ne pas arriver à, à reprendre le rythme scolaire, Foncez parce que, parce que tous les ans on, ben on, on, on assiste à des, des vraies réussites de personnes qui, euh, qui se relancent dans les études, qui décident enfin de, de repartir dans, dans ce projet de vie qu'ils ont et, et c'est beau à voir et ça se fait, c'est possible. Euh, et puis, et puis euh, peut-être un conseil vous dire que même si c'est une année qui va être euh, riche, qui va vous demander des sacrifices personnels, euh, qu'est-ce que c'est finalement par rapport à, à toute une vie, où vous risquez d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Donc foncez. Merci beaucoup. Merci.